Qu'est-ce que vous voulez faire comme c'est le dernier jour? Je voudrais qu'on se promène à Montmartre. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps de visiter le Louvre. Vous préférez qu'on aille aux galeries Lafayette ou au musée d'Orsay? Aux galeries Lafayette. Au musée d'Orsay. Alors on visitera Montmartre, puis les galeries Lafayette et enfin le musée d'Orsay si on a assez de temps. D'accord, je suis partante. Ça marche Et maintenant, regardez-la pour notre selfie. Created using